Bonjour tout le monde, c'est Sabri Merci d'avoir choisi ma chaîne Aujourd'hui je vais parler par rapport aux banques en ligne Banques personnelles ou business Donc euh, il y aura trois étapes La première, pourquoi on aura besoin d'une banque pour notre entreprise Pourquoi on n'utilise pas par exemple notre banque particulier Deuxièmement, c'est quoi les différences entre une banque particulier, et une banque d'entreprise et troisièmement les différents banques en ligne pour les entreprises donc la première chose pourquoi on choisit une banque pour créer sa boîte ou son entreprise ou son statut juridique particulier donc auto-entrepreneur ou euh, moral donc, SAS, RL ou autre. D'abord, pour la séparation entre les deux activités. Entre une activité professionnelle et entre vos, vos dépenses ou euh, tout ce qui est particulier, on va dire. Et dans le cas d'un auto-entrepreneur, vous avez tout à fait le droit de cumuler ou de joindre entre banque en ligne et banque professionnelle. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser votre RIP personnel ou carte bancaire personnelle, et euh, l'attacher à votre entreprise. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés morales. Alors, comme on a vu dans la première partie, on peut attacher notre compte perso et notre compte, per... et notre compte pro euh, dans le cas d'un auto-entrepreneur, ce qu'on oui, ne peut pas l'avoir dans le cas d'une société morale. Donc pourquoi parce que dans le cas d'un auto-entrepreneur, euh, la société est illimitée. C'est-à-dire, dans le cas d'un préjudice ou d'un cas d'un problème ou dans le cas où vous voulez euh, contribuer dans l'entreprise, vos biens personnels et bien engagés dans euh, cette entreprise-là. Dans le cas d'une société limitée, SARL, SAS ou autre, ça s'appelle société morale, ben, il faut séparer les deux cas. C'est-à-dire, séparer les comptes séparer les biens, euh, ce n'est pas aussi facile de faire du mouvement entre votre compte pro et votre compte perso que euh, quand vous êtes auto-entrepreneur. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut choisir une banque professionnelle et pas une banque personnelle. Dans ce cas-là, toutes les banques ne peuvent pas faire de compte pro et euh, dans le compte pro, il y a plusieurs étapes à faire, donc c'est pas juste une ouverture de compte à tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi donc dans le cas d'une société personnelle ou d'une société euh, limitée c'est-à-dire morale on peut dans le cas d'une société personnelle on peut avoir un compte pro et ne pas l'attacher mais on peut aussi avoir un compte particulier dans le cas d'une société morale on est obligé d'avoir un compte pro dans ce cas-là, il y a deux étapes pour créer une compte professionnel. La première étape, c'est le dépôt des fonds. C'est quoi le dépôt des fonds Vous voulez créer une entreprise ben L'entreprise généralement, est généralement caractérisée par un capital. -là, ce capital-là, c'est ce qu'on entend parler dans les... Euh, dans les, les infos, dans les news, dans le truc de trading et tout ça, quand on dit cette entreprise, il est valorisée par et par, par, par et tel, par tel, par tel. Là, généralement, on parle des actions qui sont vendues. Ces actions-là, elles sont relatives au capital de l'entreprise. Mais bon, dans le cas d'un trading, on le met dans une salle de marché. Là, dans notre cas, on va créer une boîte. On va mettre de l'argent là-dedans. Cet argent-là, ça sert à financer la création de la boîte. Donc, elle doit être déposée avant la création, une emploi pendant ou après. C'est une compte séparée, c'est pas la même compte pro, mais c'est une compte qui va être validée par un officier, validé par la banque pour dire que ces personnes-là ou cette boîte-là, elle peut exister. Toutes les banques ne font pas le dépôt des fonds. C'est rarement des comptes en ligne. Personnellement, je connais une seule et euh, on va dire la plupart des comptes bancaires physiques et font les dépôts des fonds. Je cite des exemples, BNP, Société Générale ou Crédit Agricole. Pour les banques en ligne, la seule que je connais c'est Conto, qui est une création de trésor et c'est elle en fait qui fait le dépôt des fonds. Au début de l'année, les dépôts des fonds chez Conto étaient gratuits, maintenant c'est payant. Donc vous devez payer quelques dizaines d'euros pour faire le dépôt des fonds donc vous vous connectez sur le site vous choisissez création d'entreprise dépôt des fonds vous allez remplir toutes les informations nécessaires et à ce moment là ils vont vous demander ils vont vous envoyer un RIB sur lequel vous allez envoyer les fonds et eux vont vous envoyer un document attestant que vous avez envoyé les fonds ce document là est rédigé par un huissier que vous allez le joindre pour la création de votre entreprise sur le site de Greffe. Une fois que votre entreprise est créée, Quanto va vous renvoyer, va vous demander d'envoyer le CABIS qu'on a parlé dans les anciens vidéos, qui est le document identifiant de l'entreprise. C'est comme une acte de naissance de l'entreprise. Et ce document là. Et ce document va, vous, va permettre à Kanto de vous créer une vraie compte bancaire. Dans ce cas-là, ce sera le compte professionnel et qui va servir pour les transactions. Donc, une fois que l'argent est viré sur votre compte pro, ils vont fermer le compte de dépôt des fonds. Ça n'a rien de spécial. Vous allez juste avoir un compte relié à votre entreprise avec un RIB. Vous pouvez demander une carte bancaire et ça, à ce moment-là, vous pouvez utiliser pleinement vos droits pour acheter des biens ou pour financer quelque chose en utilisant votre compte professionnel. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site bookarisavry.org ou bien sur notre site phoenix.fr ou fin.fr. Merci, bonne journée et bonne fête.